Alors bonjour à tous, on est parti faire le rempotage des premières tomates Bon, il y en a qui sont poney. Ce que je vais faire, euh, j'ai récupéré euh, il y a cinq ans maintenant des pots de couleurs pour bien différencier les variétés. Et voyez, dans mon petit tableau, je mets ce que je vais mettre dans les pots noirs, marmande, noix de Crimée. Comme ça, je saurai à peu près. on des fois, quand je rempote une deuxième fois, ben... <rire> je note pas et après c'est la surprise au champ et cette année je vais essayer quand même de noter on va faire un petit potage bon, vous voyez il y, a, il y en a ils vont me dire c'est un peu tôt on voit à peine les, les deuxièmes feuilles on voit juste les deux cotylédons. mais moi je vais le faire aujourd'hui ce qu'on est presque fin mars vous voyez, ils sont bien gaillers. Alors là, Black Prince, faut pas que je me trompe. Black Prince, c'est les peaux allongées. Bon, j'ai trouvé que cela. Alors, ce qu'il faut faire, c'est remplir, euh, en fait... Euh, je vais vous montrer comment je procède, moi. Je remplis à peu près ça. On va dire trois quarts. Vous mettez... Surtout, faut garder une petite motte euh, humide et du terreau euh, de rempotage euh, humide. Là, moi, c'est le terreau horticole que je vous avais présenté presque. Il faut faire simplement, faut garder le plan au milieu. Crac. Je sais pas si c'est bien cadré. Et voyez, un peu comment faut faire. Faut que le plan soit au milieu pour, euh, en fait, vous pensez que les racines qu'elle fasse le tour, qu'elle soit pas d'un seul côté. Bon, là je l'ai peut-être pas trop enfoncé, mais comme vous pouvez le voir, la tige n'est pas allée euh, violette, alors euh, je, on peut laisser un petit renflement quand même, comme ils seront rempotés une deuxième fois. Cela, on va faire ça tout simplement. Si vous voyez. La petite motte faut surtout que les racines restent dans l'humidité bien mettre trois quarts tasser un petit peu parce qu'il faut savoir que après quand vous allez arroser ça va ça va faire des bulles d'air alors faut bien tasser le fond voilà, voilà ce que je fais je mets un petit coup hop après faut pas hésiter Bien éviter de mettre dans l'œil de la terre. Voilà moi, je fais ça simplement. Bien tasser. Il faut savoir quand même que les plantes, c'est assez délicat, faut pas casser là la... quand vous le rempotez. Et voilà ce que ça donne. On va faire ça pour toutes les tomates c'est regarder rien que dans dans cette motte là c'est les black prince voyez les jolies petites radicelles bon ce que vous pouvez faire pour aller plus vite et ce que je fais d'habitude mais là j'ai pas pris de temps c'est remplir trois quarts tous vos pots et après euh, planter ça à la chaîne Hop surtout Ouais, voilà comment je fais avec mon pouls enfin mon, mon index, je tiens le plan au milieu, je mets du terreau sur chaque côté pour les un quart qui restent, et un petit tassage à la main, et surtout, la dernière fois j'ai oublié de vous montrer, voilà, moi c'est ça que j'utilise, une vieille bouteille, j'ai fait trois creux, regardez, ça, ça pisse doucement, et ce qui est bien avec ce système ça coûte pas cher c'est de la récup et pour arroser autour vous voyez même si j'ai tassé le terreau arrive tout le temps à. comme c'est du terreau qui est assez fin euh, si vous voyez que ça fait trop creux vous pouvez rajouter du terreau et après re-arroser jusqu'à temps que que votre plan, quand même, soit soit bien maintenu. Faut pas qu'il se casse sa gueule. Moi, je pars du principe que faut laisser grand maximum en dessous des cotiers dont un centimètre au dessus. Bon, je vais essayer de vous montrer dans une autre vue. Alors là, dans ces pots-là, je vais mettre des romas. Je vais procéder pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer à l'avance. Alors, moi, c'est terreau horticole. Vous pourrez revoir euh, la petite vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur euh, mes terreaux. C'est là, c'est un terreau que j'adore. Je vais même euh, me tourner plus vers ce terreau parce que j'ai eu une promo l'autre jour euh, sur trois sacs à 18 centimes. Alors, le principal. Remplir trois quarts avec euh, la petite cuvette au milieu, un peu tassée quand même au départ, pour euh, chasser les bulles d'air qui, qui sont néfastes en fait pour, euh, pour le plan. Après, moi, comme je les sème en ligne, ben c'est un peu plus simple. Voyez, un joli petit pied de Roma, il va trouver sa place faut le poser délicatement voilà et après ce que faut faire mettre de chaque côté c'est pour ça qu'il faut voyez avec mon index je le tiens comme ça comme ça je mets les un quart je vous le fais doucement pour vous montrer faut bien remplir à fond assez légèrement et surtout que votre plan soit droit et au milieu bon il peut légèrement là il penche légèrement un peu mais il faut surtout bien tasser c'est vous allez voir là avec ma petite bouteille quand j'arrose il faut arroser il euh, faut déjà que votre terreau soit humide pour ça que moi je le je referme bien le, le sac et vous voyez une fois bon là il penche un peu mais c'est pas grave avec le temps Vous voyez le terreau normalement il n'y a pas de bulles d'air et là voilà voilà un petit plan de roma qui va donner des belles tomates et je vais faire ça pour euh, toutes les autres variétés avec euh, des pots de différentes couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure et après quand le bac sera vide et ben je ressemerai une autre fournée de tomates ce j'arrive à 9 variétés cette année et je vais ressemer euh, surtout des saint-pierre euh, des Roma. et j'essaierai après de faire des Marmandes un peu plus tard pour montrer un peu la différence et on va aller voir là les Comment vont les autres Alors voilà une fois à tout rempoter ce que ça donne. Euh, pour vous donner une idée d'arrosage de tous ces plans, environ un demi litre que j'ai fait pour bien humidifier le, le terreau pour bien que vos petits rempotages. voyez les petits plans. Tout identifié pour pas se tromper et alors voyez tomate janvier sur jaune février bleu je vais les rempoter avec vous ce matin dans les bouteilles là c'est semi de janvier et dans le coup j'en avais balancé une dedans celle de février on verra la différence Là j'ai mis que du terreau de rempotage et là-bas dans du coup j'ai rajouté euh, 3 cm là dans celle-là de terreau de rempotage. Pour l'instant j'y avais rien fait depuis le mois de janvier. Et la tomate du défi, celle de Mars, la marmande là. Bon elle a un petit peu de retard, mais vous allez voir rendez-vous. Je... Bon, je voulais vous montrer aussi euh, au niveau choux. Vous voyez toujours les récalcitrants là qui qui sont un peu tordus. Et là vous voyez, commence à avoir faim dans les petits pots là. Je pense que les racines doivent commencer à sortir. Je vais aller les planter dehors. Et on va rempoter là à côté des petits choux de Bruxelles bon dans le coup voici ce qui reste j'ai enlevé les les petites euh, étiquettes de récup et on va semer les tomates bon, dans le coup j'ai pas grand chose à rajouter faut toujours utiliser le terreau de semis c'est pour ça que moi j'en consomme euh, je vais vous dire euh, un peu plus que ce, ce paquet là On est parti rempoter les choux de Bruxelles. Bon vous voyez que j'avais eu la main lourde. Bon j'avais quand même réussi à, à peu près séparer les graines pour faciliter le rempotage. J'ai préparé les pots au lieu de m'embêter pour aller plus vite. Allez, voilà trois quarts comme les tomates. Allez, je vais vous montrer ça. Un petit peu comment je procède. Alors euh, vous pouvez utiliser une, un dos de cuillère. Moi, comme ils sont séparés, vous voyez, les petites radicelles, toujours garder une petite motte. On procède comme les tomates. Bon, C'est un peu plus facile. Vous voyez, crac. D'un seul coup de, de d'index, deux index. Et voilà, le petit plan est rempoté. Et vous faites ça pour chaque bon là j'ai de quoi faire je vais pas vous garder avec moi parce que vous allez vous ennuyer vous me direz c'est peut-être un peu tôt pour les rempoter toujours garder au milieu voyez soit l'index ou soit le pouce le pouce c'est pas mal ça permet de doser à peu près et voilà un plan de chou. on le met directement là bas Bon. moi je préfère en fait les rempoter quand ils sont tout petits vous voyez ça permet d'économiser le terreau de semis on garde une petite motte et après le terreau de rempotage hop vous pouvez protéger votre plan si vous voulez mais vous voyez légèrement crack. voilà comment ça donne trois plans de, de petits choux et en même temps, d'autres capucines sont nées. Et après, je mets ça dans... Ça, c'est toute la récup. Moi, je vous dis, bon jardinage.